Je suis le développeur principal du projet « Salut à toi » dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc un peu pour expliquer euh, l'idée de cette conf, euh, ça va être il y a deux parties. La première, ça va être une présentation globale du projet et des, des, des nouveautés, de, de voir un peu, avoir une idée de ce que c'est capable de faire. Dans la, la, la deuxième partie, qui sera un peu plus courte, on va, euh, il y a un nouveau framework web, encore un en Python euh, qui est basé dessus et euh, donc l'idée ce sera un peu d'expliquer pourquoi faire un nouveau framework et, euh, et l'intérêt qu'il a. Euh, donc voilà, salut à toi, on va faire une petite vue d'ensemble. Alors d'abord les présentations qui nous sommes. Donc on est une association euh, à but non lucratif loi 1901, donc euh, basée en France. Euh, association du maintenant, elle s'appelle aussi salut à toi. Euh, donc c'est un projet où on essaie de se concentrer beaucoup sur euh, l'éthique. Euh, on, euh, on cherche à bien penser les choses euh, pour protéger euh, la vie privée mais aussi pour voir comment, comment mettre en, en place l'interface pour, euh, euh, pour l'accessibilité, ce genre de choses. Euh, on a euh, écrit un contrat social qui est une sorte de texte d'engagement, vous pourrez lire sur le site, il y aura le lien à la fin où on explique euh, bah, ce, que, euh, ce à quoi on s'engage donc euh, à utiliser du logiciel libre, la décentralisation, l'accessibilité, ce genre de choses. Euh, on a un côté aussi euh, politisé, militant. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on à terme on, on crée une. Euh, on arrive à en vivre et on aimerait vivre sur la forme d'une coopérative en autogestion. Donc autogestion dans le sens euh, vraiment militant avec euh, pas d'hierarchie, égalité des salaires, tout ça, tout ça. Euh, on a un slogan qu'on répète assez souvent, c'est « la technologie n'est pas neutre », parce que c'est une chose qu'on entend assez souvent que euh, la technologie c'est un outil, c'est neutre, c'est pas vrai du tout. Euh, pour prendre un exemple simple, euh, un pistolet, on peut s'en servir pour planter des clous, mais bon, à la base c'est quand même pensé pour euh, tuer des gens. Euh, bah, c'est un peu la même chose pour euh, les réseaux sociaux, non pas que ça tue des gens, mais c'est pensé pour un usage... Euh, bah pour qu'on passe le maximum de temps dessus, pour qu'on donne le maximum d'informations. Je parle évidemment des réseaux sociaux commerciaux. Hein. Euh, voilà, c'est pensé pour faire, pour faire de, de l'argent. Et donc, tous les outils qu'il y a dedans, les, les likes, etc., ils ont un intérêt. Et on essaye de réfléchir à est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas, euh, et la portée que ça peut avoir. Bon, c'est n'est pas le sujet vraiment de la conférence aujourd'hui, mais bon, je voulais, je voulais mentionner, euh, mentionner ça. Et, euh, et oui, donc je le dis dès maintenant, euh, on a un projet aussi qui a besoin d'aide parce que c comme vous allez le voir, c'est un gros projet euh, qui demande beaucoup de travail et euh, je suis le seul développeur vraiment actif dessus et euh, donc on, on a besoin d'aide notamment dans le design, ça vous allez le voir aussi. Et euh, mais aussi pour le développement, la documentation, les traductions, etc. Euh, petite note aussi, je vais faire des démonstrations. Euh, c'est un projet qui est en développement très actif. Euh, c'est une version très alpha, donc c'est fort possible qu'il y ait des petits crashs, qu'il y ait des choses qui ne marchent pas tout à fait bien. Euh, enfin, prenez pas peur, c'est normal, c'est en développement. Et là, il va y avoir une, une phase de stabilisation. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de, de stable d'ici à la base. On pensait d'ici la rentrée, mais finalement, ce sera peut être plutôt d'ici la fin de l'année. <rire> Donc, euh, salut à toi. C'est quoi Alors, c'est un client XMPP. Alors XMPP, je ne sais pas si ça vous parle. C'est aussi connu sous le nom de Jabber. C'est un protocole de communication qui est standard. Donc l'intérêt qu'il soit standard, ça veut dire qu'on ça, ça fonctionne avec tout un, un tas d'autres logiciels. Vous connaissez peut-être Conversation, Gadjim, Movim, hein, ce, euh, ce genre de logiciel euh, qui est décentralisé et qui, et qui, est, euh, qui évolue avec différentes entités. Ce n'est pas contrôlé par une seule entreprise, c'est contrôlé par différentes entités et il euh, y a des élections tous les ans pour, euh, euh, pour un, un conseil en fait, qui va valider les, les décisions techniques. C'est multi interface euh, on fonctionne sur bureau, euh, sur web, sur, euh, sur portable, sur Android. Euh, on fonctionne en console et en ligne de commande. On va voir tout ça euh, par la suite. C'est multi-usage, on ne fait pas que de la messagerie instantanée. Euh, on fait beaucoup de choses. On va le voir aussi, euh, du blog, euh, du, du partage de fichiers, etc. Et donc, on a tout un écosystème collaboratif euh, qui, avec une certaine cohérence dans les différents outils. Et l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui est un peu tout en un. Donc on installe ce, ce logiciel, on devrait avoir, que ce soit à titre personnel ou dans une université, une entreprise, etc. On devrait avoir un, tout ce qu'il nous faut pour, pour communiquer, pour envoyer des messages, pour regrouper les conversations, pour partager les fichiers, etc. etc. Bien sûr, ça n'exclut pas d'installer d'autres logiciels à côté, mais on devrait avoir la base qu'il faut. Alors une petite note euh, par rapport aux autres projets, il y, a, il y a des tas de projets, vous avez certainement tous entendu parler au moins de l'un d'entre eux, Diaspora, GNU Social, euh, Activity Pub, c'est Mastondon, PeerTube, etc. Alors comment ça se positionne par rapport à ce genre de, de projet bon, Déjà on se base sur XMPP qui est beaucoup plus ancien que je pense tout le monde sur la liste et qui fait un peu, euh, un peu tout, tout, enfin je pense que toutes les fonctionnalités qui sont là sont gérées par XMPP ou de toute façon peuvent être gérées parce que c'est un protocole qui est extensible. Euh, donc voilà, Donc, on, alors... C'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des nouveaux protocoles qui sont arrivés. On, est, on a souvent été un peu déçus de voir que pour nous, les gens réinventent un peu la roue. Après, ça peut être compréhensible aussi dans le cas notamment d'activités pub parce que ça utilise des, des techno web qui sont plus à la mode ces temps-ci. Donc, bon, ça peut avoir un sens. Quoi qu'il en soit, on ne veut pas se, se mettre en opposition avec ces projets. On a un système de transport, de, de gateway qui permettent de communiquer avec des réseaux externes, donc tous ces réseaux-là sont libres, donc documentés, donc on peut faire des transports, donc on peut communiquer. Donc l'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas entre XPP contre le reste du monde, mais XPP avec les autres protocoles. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on puisse communiquer avec Mastodo, on puisse communiquer avec, Peertub, avec euh, Peertube, pardon, avec euh, Diaspora, etc., etc. Alors, comme on est à Python, je vais faire quand même une petite note sur euh, Python. Donc euh, Python, en fait, alors, Salut à toi, c'est un projet qui a été commencé il y a 10 ans à peu près. Euh, à la base, comme beaucoup de projets, c'était aussi une excuse pour euh, se perfectionner dans, le, dans Python. Et euh, donc, qu'est-ce que ça a apporté Python bah, Déjà, ça a apporté un développement rapide. Euh, Python, ça permet, en étant une équipe, comme vous, comme vous l'avez entendu, très réduite, on arrive à faire quand même beaucoup, beaucoup de choses rapidement et euh, relativement euh, proprement. Enfin, je veux dire, le langage permet d'écrire de, des choses assez proprement, facilement. C'est un langage qui est disponible partout, donc ça nous permet d'être bah, sur toutes les plateformes, hein, sur téléphone, sur bureau, etc. C'est un langage qui est très populaire, donc ça veut dire qu'il y a une grosse communauté. Donc on trouve facilement de l'aide, et euh, bah, c'est une communauté qui en plus, euh, bah, comme vous le voyez ici, il y a des événements. C'est une communauté qui, de mon expérience, est plutôt agréable. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est quand on veut s'attaquer à un problème, on en trouve quasiment tout le temps euh, des euh, bibliothèques euh, qui permettent de faire, euh, si ce n'est tout le travail, au moins une grosse partie du travail. Et d'autre part, il y a des super outils sur lesquels on se base. Donc Twisted, c'est un, un framework asynchrone en fait, qui gère tout ce qui est réseau, donc qui gère la base du protocole XMPP. Bon, nous, on en rajoute derrière qui gère le serveur HTTP. On a une interface web, on a le serveur HTTP intégré, donc on n'a pas besoin de faire du Apache ou du Nginx derrière. On a Kiwi, alors Kiwi c'est un projet qui est malheureusement pas assez connu je pense par rapport à ce que c'est. C'est un, un, un framework encore graphique, mais qui s'accompagne d'outils qui permettent notamment de compiler sur Android, sur iOS, euh, qui fonctionne sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur euh, BSD, je pense. Euh, donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très bien. Il y a deux, deux, deux des développeurs principaux qui traînent, euh, qui traînent à la PyCon. si vous avez l'occasion de les croiser, je vous conseille de les discuter, ils sont très sympas. Et euh, donc voilà, c'est un, un outil qui mérite à être connu. Et c'est un outil qu'on utilise notamment pour euh, euh, l'interface console. C'est du ncurses mais en beaucoup plus agréable à utiliser. Alors ici on a une petite vue de l'interface, euh, l'architecture globale en très très simplifiée, donc en fait ici on a euh, un noyau, euh, c'est le cœur du projet, c'est ce qui gère vraiment le minimum vital, les communications d'une personne à une personne, la gestion des comptes, les logs, ce genre de choses. Euh, à partir de là, on a euh, des plugins, toutes les, toutes les fonctionnalités avancées, euh, conversation de groupe, chiffrement de bout en bout, euh, partage de fichiers, etc. C'est dans des plugins. Et euh, on a ce qu'on appelle un bridge, en fait, c'est euh, une IPC, en fait, c'est ce qui permet de communiquer avec les différents frontaux. Donc, euh, historiquement et principalement, c'est des ce qu'on utilise, mais on peut remplacer par, euh, par n'importe quoi. On utilise Perspective Browser qui est... Euh, euh, on a une alternative Perspective Roster qui est euh, un, une EPC de, de Twisted. Et, euh, et on, peut, enfin, on peut utiliser d'autres projets. Et euh, on a donc les différents frontaux qui sont finalement que la vue, euh, que ce qui permet d'interagir euh, avec euh, le logiciel. Et le tout représente un client XMPP au même titre que Gadgim, que Conversation, etc. Donc qui soit connecté à un serveur XMPP, Prosody, Jabberdy, etc. etc. Alors, je vais vous montrer euh, les différentes interfaces. Donc, Kagu, c'est l'interface qui est euh, à la fois bureau et euh, Android. Euh, donc, est, elle est faite avec Kiwi. Euh, alors, on pourrait techniquement faire une interface pour iOS. Le problème, c'est qu'on est sous une licence libre, sur AGPL, et c'est incompatible avec euh, l'Apple Store. Donc, pour des raisons strictement légales et non techniques, on ne peut pas être sur, euh, sur euh, iPhone. Alors bah, dans ce cas-là, ce sera l'alternative web hein, pour, pour ceux qui ont des iPhones jusqu'à ce que Apple voit la lumière. Euh, C'est un outil qui est pensé pour travailler. Euh, C'est-à-dire que Kiwi est fait pour pouvoir être utilisé en plein écran avec les différents, euh, soit chat, soit blog, soit etc., euh, séparés, avec une interface qui est inspirée de Blender. Euh, notamment pour la possibilité de splitter euh, les différents widgets autant qu'on veut et qui se veut euh, simple bon alors comme vous allez le voir euh, et comme beaucoup de projets libres le design c'est pas notre fort donc je refais un appel s'il y a des gens qui veulent nous aider sur ce sur ce plan là ce serait pas de refus alors je vais lancer un cagou alors pour la petite histoire cagou euh, le nom ça vient de c'est un oiseau euh, qui ne s'est pas volé, et qui aboie. Et c'est un oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie, euh, où euh, Adrien avec qui, qui travaille aussi sur le projet On s'est connu en Nouvelle-Calédonie, et c'est aussi un Cladeuil à Kiwi, euh, qui est euh, un, un Kiwi pour, euh, pour symbole. Euh, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc on peut le mettre en plein écran, et donc quand je disais que c'était inspiré de Blender, c'est qu'on peut splitter... Euh, autant qu'on veut les, euh, les, différents, euh, les différentes zones donc on peut se faire quelque chose euh, un peu à la mastodon, hein, si, si on veut se faire trois colonnes on peut sans problème et voilà, on s'organise un peu comme on veut et l'idée euh, alors ça c'est pas encore possible mais c'est bien sûr prévu assez rapidement, c'est de pouvoir enregistrer les dispositions, par exemple on arriverait au travail, on aurait euh, bah, les, le salon de discussion le salon pour le repas de midi, etc après on vient à la maison, on a la famille, les amis euh, ce genre de choses euh, donc voilà. Donc après, on a différents euh, modes. Bah, pareil, on peut, on peut, un, encore un peu comme Blender. Donc on, a, on peut changer ici. Je vais le faire ici. Hop. Donc voilà, le chat, les contacts. Là, j'ai un contact qui est connecté. Évidemment, si je clique dessus, je vais arriver sur le chat. Euh, hop. Après, les choses classiques. On peut, ah, bon, là, je suis sur bureau. Donc je peux envoyer qu'un fichier, mais sur Android, je peux envoyer, euh, je peux enregistrer un son, je peux. Euh, euh, prendre une photo, une vidéo, etc, etc enfin vous connaissez, hein, c'est assez similaire aux autres, euh, aux autres applications euh, que je retourne, voilà. euh, donc côté dev, bon, c'est Kiwi dont, dont j'ai parlé tout à l'heure donc euh, encore une note sur Kiwi, c'est un, un outil qui est pensé pour euh, le tactile euh, donc il y a beaucoup de choses, ça gère le multitouch, ça gère les rotations, etc donc ça c'est très bien euh, mais ça fonctionne aussi euh, relativement bien comme vous l'avez vu au clavier à la souris, hein, sans problème. C'est un framework qui est assez agréable à utiliser, enfin même plutôt très agréable, l'équipe est agréable aussi. Et en plus il y a d'autres projets donc, dont Python for Android qui permet de compiler euh, un interprète Python pour Android et donc de faire du Python sur Android et c'est très agréable. Alors. C'est assez compliqué la compilation, ça je vous le cache pas, ça peut être un peu.. Euh, mais une fois que c'est fait, une fois que ça fonctionne, c'est super agréable de faire du Python sur Android. Donc je vous conseille fortement de jeter un œil euh, de jeter un œil à Kiwi. Alors, Libervia. Donc Libervia, donc chaque interface a son petit nom, hein, vous l'avez compris. Euh, Libervia donc c'est une interface euh, web. Euh, donc historiquement c'était une application lourde. C'est-à-dire que c'était beaucoup de javascript et très, très dynamique. Ça a été refait pour cette version. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle les Liberia pages. En fait, l'idée c'est de beaucoup plus simplifier, d'avoir une fonctionnalité par, par page. Et les pages, vous allez voir, sont beaucoup, beaucoup plus beaucoup plus simples. Euh, donc, pendant qu'on a retravaillé euh, l'Ibervia, on s'est rendu compte que ça devenait tellement générique que ça devenait un framework web. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un framework, qui, qui, un framework web qui est né de ça. Euh, donc on a ce mode, donc c'est pas simple, les pages Libervia, mais on a aussi hein, toujours cette, cette application euh, lourde, un peu, un peu plus élaborée. Donc je l'ai lancé ici, on voit, voilà. Bon alors. Euh, vous avez les différents euh, différentes fonctionnalités ici. Donc le chat. Alors ici, j'ai des. Euh, je peux aller facilement sur le salon. Le blog. Donc là, j'ai le blog de mes contacts. Je vais dessus. Je peux aller dessus. Euh, alors petite note. Donc euh, on essaye de. Donc là, bon, c'est en plein euh, refactoring. Hein. C'est pas. C'est pas encore fantastique, mais je pense que ça, c'est déjà relativement utilisable. Euh... Euh, oui, donc c'est pensé pour être simple, donc c'est du responsive design, hein, bien sûr. Euh, si je fais, hop, si le mets en mode euh, sur, euh, sur téléphone, ça fonctionne bien. Donc vous avez les commentaires ici, et euh, on essaye aussi de faire des, du code qui fonctionne sans JavaScript. Donc ici, si je désactive JavaScript, vous voyez, il y a du JavaScript qui est utilisé notamment ici pour étendre les grands messages. Si je désactive javascript, je vais avoir le message qui va être directement étendu, les commentaires qui vont être affichés, mais ça va fonctionner. Alors pourquoi est-ce qu'on veut que ça fonctionne quand même sans javascript C'est pour différentes raisons. Déjà, beaucoup de gens désactivent javascript pour des raisons de sécurité, surtout avec les failles qu'on a eues ces derniers temps sur les processeurs. Ça fait des pages plus légères et ça fait des pages aussi plus accessibles pour les lecteurs automatiques, etc. Donc là où c'est possible, il y a des cas où, comme le chat où c'est plus difficile on essaye de, de faire de, quelque chose qui fonctionne euh, sans JavaScript. Alors ici, c'est l'application lourde, donc c'est l'application historique. Alors celle-là, elle est, elle est euh, plus complexe, elle, est, euh, elle permet de faire plus de choses. Alors c'est une application qui est héritée. On utilisait euh, une autre technologie qui s'appelait Pyjama, qui n'est plus maintenue et qui permettait de euh, compiler du Python en JavaScript. Donc, tout le code, même dans le navigateur, c'est du Python. Et euh, mais voilà, ce projet est plus maintenu. Et donc cette interface est, en, est, est encore là, elle, est, elle a pas mal de bugs, mais bon, elle est, elle est tout de même fonctionnelle, je pense. Pe Peut-être que non. Voilà, et euh, euh, Bon, elle a aussi un peu vieilli. Hein. C'est une interface qui a été faite il y a, il y a pas mal d'années. Mais bon, ça reste... Euh, voilà, on peut faire des choses qui ne sont pas possibles sur les pages plus simples, notamment mettre des widgets à côté ou... Euh, euh, ou faire du, du euh, OTR et intégrer dedans ce, ce genre de choses quoi. Euh, donc voilà ça c'est une interface qu'on garde pour cette version mais qui sera réécrite plus tard pour les, les prochaines versions qui ont maintenance euh, ce minimum excusez moi Alors, côté développement, donc euh, l'Ibervia c'est euh, Twisted, euh, donc le back-end aussi, il hein, y, y a beaucoup de Twisted. Euh, donc comme je le disais tout à l'heure, Twisted un, un serveur HTTP intégré, ce qui veut dire que euh, bah, vous n'avez pas besoin de faire des configurations Apache ou Nginx, etc. pour faire fonctionner euh, l'interface que vous avez vu tout à l'heure. Bien sûr, si vous voulez intégrer dans Apache, vous pouvez le faire avec un proxy euh, inversé. Euh, pour le template, ça utilise Jinja 2. Donc euh, si, vous connaissez, vous, si vous connaissez Django, c'est très similaire en Django, c'est un peu plus puissant que le, le système de, de Django. Ça marche très bien, c'est simple, c'est facile à comprendre. Et donc l'interface lourde était, euh, était faite avec euh, Pyjama. Alors, rapide note sur Primitivus, ça c'est juste l'interface console. Donc c'est... Oula, hop, il n'aime pas la résolution. Euh. Donc voilà, c'est juste une interface console alors, ça sert notamment pour les administrateurs système quand il n'y a pas de serveur graphique disponible. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur le... Donc ça sert notamment pour les administrateurs système ou alors comme les gens comme moi qui préfèrent le texte parce qu'il y a directement l'information essentielle. Euh, voilà, c'est inspiré de Vim dans le sens que c'est modal. On peut faire des commandes. Par exemple, si je veux voir les messages, je peux taper des commandes. Il euh, y a un mode modal. Euh, y a... Il va y avoir un mode visuel pour faire des copies, ce, ce genre de choses. Enfin voilà, ça c'était juste rapidement. Euh, JP, par contre, ça c'est plus intéressant. C'est l'interface en ligne de commande. Donc, euh, là. La... La philosophie, c'est à chaque fois qu'on gêne des fonctionnalités, on le fait d'abord euh, dans JP en mode texte. Donc euh, tout, on devrait pouvoir tout ou presque contrôler depuis JP. Euh, pour Salutatoire, même pour XMPP en général, ça doit être un outil universel. Alors ça permet, bon, déjà pour nous, de pouvoir travailler sur les fonctionnalités avant de, de faire du graphisme. Ça permet de pouvoir faire du, du débugage euh, si on travaille avec XMPP. Ça permet d'automatiser des commandes facilement. Donc c'est un outil euh, c'est un outil, c'est un, un couteau suisse. Il euh, y a un shell qui est inclus. Euh, donc ça permet un peu comme, comme pour les bases de données d'enregistrer de, de des, euh, des paramètres quand on veut travailler sur une section un peu plus longue. Ça permet de travailler haut et bas niveau, c'est-à-dire que pour du blog, par exemple, on peut avoir directement le contenu du blog formaté avec les. Euh, les métadonnées, où on peut travailler au niveau XML, si on veut, enfin euh, c'est surtout utile pour les développeurs, mais voilà, c'est toujours pratique de pouvoir travailler sur euh, XML. Il y a différents modes de sortie, donc on peut avoir les informations en JSON, si on veut travailler après sur les données avec d'autres langages, en XML, etc. Euh, L'intérêt ici, c'est par exemple, on va avoir un blog, on veut trouver tous les titres ou euh, tous les auteurs de tel blog, enfin c'est assez, assez facile à faire. Et on peut utiliser les templates de l'Ibervia, euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut créer des sites statiques à partir de ça, ou même autre chose que du HTML, un hein, n'est pas limité au HTML. Et aussi, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des fichiers pour, les, pour toutes les commandes en fait, de, de JP. Alors l'input, c'est par exemple, moi ça m'est arrivé d'avoir créé un événement, j'avais une liste sur LibreOffice d'invités avec les noms et les emails, et donc, j'ai sorti ça en, en, en valeur séparée par des virgules en CSV. Et j'utilise donc cette commande qui m'a créé automatiquement tous les comptes, fait les invitations, etc. assez facilement. Bon. C'est un peu avancé, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de, de, de la puissance de l'outil. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je vais essayer de grossir un petit peu, peut-être. Donc, dans tous les cas... Alors, a, alors ici, toutes mes commandes sont suffixées avec Dev, parce que c'est des outils, c'est des versions de développement. Euh, donc dans tous les cas, vous faites toujours tirer euh, tirer help, vous aurez les informations euh, qu'il vous faut, donc, vous voyez que ça permet de faire beaucoup de choses, hein. euh, gestion de blog, euh, gestion de forum, euh, tickets, etc., ça permet d'envoyer des messages, ça permet de faire le chiffrement de bout en bout, euh, etc., etc., euh, si on veut écrire un blog, voilà, je vais écrire un nouveau message de blog. Euh... Hum je fais tout simplement ça, je mets juste « blog edit » avec euh, le titre et ça va me créer, euh, donc là c'est configuré pour utiliser VI donc à droite, je vais avoir les métadonnées, à texte, je vais, euh, à côté, je vais avoir, euh, je vais avoir le, le corps de, de mon message. Euh, c'est aussi indépendant de la, de la syntaxe, là c'est configuré pour utiliser Markdown mais ça peut être directement du XHTML ou n'importe quelle autre syntaxe, c'est indépendant. Et donc si je sors, hop, ça m'a publié directement le, euh, le billet de blog. Si je veux corriger, je fais juste « blog edit », je fais « L » pour dire « last ». Et je retrouve, je reviens sur mon message, On voyez qu'il y a des métadonnées qui ont été rajoutées. Et euh, donc je peux, je peux corriger facilement euh, le message. Donc voilà. Alors, pour vous montrer juste rapidement le bas niveau... Donc là c'est en haut niveau parce que ça, ça, ça prenait d'un côté les métadonnées et de l'autre euh, Markdown. Euh, alors que je ne me trompe pas. Alors dans ce cas-là effectivement c'est bas niveau donc il faut que je précise. Euh. Voilà, et là donc j'ai va directement le contenu euh, XML qui est utilisé en interne dans XMPP. Donc ça permet aussi de travailler, euh, c'est du Atom hein, à l'intérieur, donc ça permet de, euh, voilà, de travailler directement sur le bas niveau, si c'est surtout utile pour les développeurs ou pour ceux ou quand on veut débugger quelque chose, enfin voilà. Euh, donc voilà, alors euh, JP côté développement, c'est du ArcPass, euh, Pigment pour la coloration syntaxique, LXML. Alors LXML c'est très intéressant parce qu'il y a un moteur euh, XPass, donc ça veut dire qu'on peut retrouver n'importe quelle information euh, très très facilement. Ça veut dire qu'on peut travailler sur des blogs. Et on peut, euh, peut s'en servir pour récupérer euh, le titre ou euh, n'importe quoi dans les blogs. Sachant qu'on peut aussi faire des passerelles vers d'autres réseaux. Donc si vous voulez travailler par exemple avec Mastodon, vous faites une passerelle euh, Mastodon et XMPP et vous utilisez ça. Et vous pouvez récupérer par exemple euh, tous les auteurs de gens qui parlent de la PyCon. C'est assez facile à faire. Et voilà, il y a des outils après comme Progress Bar qui sont utilisés. Alors, les fonctionnalités, alors désolé, hein, il y a beaucoup de choses, euh, je sais que c'est un peu, un peu assommant, j'essaie de faire des démos euh, entre, entre temps pour, euh, pour que ça passe mieux, mais il y a beaucoup de choses à montrer, mais bon, après, euh, c'est pas non plus obligé de, de tout retenir. Euh, donc voilà, Donc euh, il y a la messagerie instantanée, évidemment, euh, donc les passerelles, comme j'ai comme, comme dit, donc la possibilité d'envoyer des fichiers, etc. On a du chiffrement de bout en bout, alors pour euh, ceux à qui ça parle, donc il y a OTR qui était le... Euh, l'algorithme qui est utilisé historiquement depuis des années euh, cette version va avoir le support d'Omemo aussi donc là c'est euh, implémenté à 80% il faut encore faire la gestion de, euh, des empreintes euh, donc les conversations de groupe etc et bien sûr c'est du XMPP donc c'est très très euh, poussé au niveau euh, au niveau euh, des possibilités euh euh, au niveau, donc on a du blogage, donc on peut faire du blogage euh, court euh, type Twitter ou du blogage plus élaboré euh, type euh, WordPress, choix du balisage, etc. Alors pourquoi se précise là aussi les commentaires de plusieurs niveaux euh, Ça, ça peut être intéressant quand on fait des passerelles. Par exemple, il y a des sites comme Hacker News ou euh, Linux FR où les commentaires sont sous différents niveaux. Donc c'est géré par XMPP, c'est possible de faire des passerelles vers ce genre de choses. On a aussi des forums. Les forums, c'est tout simplement du blog mais avec euh, une hiérarchie pour faire des thèmes. Je vous, montre, je vous montrerai rapidement après. Euh, on a du partage du fichier, alors ça c'est plus intéressant, enfin c'est différent, mais c'est euh, autre chose. Euh, Ce n'est pas du simple envoi de, de fichiers, C'est pas juste on envoie un fichier et on l'oublie. Là, on a vraiment du partage où on a euh, une hiérarchie de, de fichiers, on a, on a la liste, etc. Et on a deux modes, c'est-à-dire soit on peut envoyer sur un serveur, donc un peu similaire à euh, OnCloud, NextCloud, Dropbox. En beaucoup plus simple, simple bien sûr, euh, soit on envoie euh, direct en pire-to-pire. Alors là, le cas d'utilisation, c'est euh, on prend une photo, une vidéo avec le téléphone, on arrive chez soi, on n'a rien à faire, mais en fait, on peut directement, depuis l'ordinateur, accéder aux fichiers du téléphone et les fichiers vont être envoyés par le réseau local euh, sans, euh, sans avoir besoin de passer sur un serveur, euh, on sait où, et, et revenir ensuite. L'album photo, c'est une autre vue de, du partage de fichiers qui permet de commenter les photos. Euh, alors, ça c'est une chose qui a fait pas mal de bruit parce qu'en GitHub, s'est fait racheter par euh, Microsoft. Euh, parce que pour des besoins personnels, en fait, nous, on refusait d'utiliser GitHub pour notre côté militant. Et euh, vu qu'on s'est dit qu'on avait les outils dans XMPP, du coup, on s'est fait notre propre gestionnaire de tickets, donc en décentralisé, avec des comptes séparés. Enfin, avec des, des possibilités de, de fédérer les, les tickets et, et les comptes. Euh, un, donc, on a fait un système qui est relativement souple. On peut mettre les champs qu'on veut, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour du code, mais ça peut aussi être utilisé pour faire des listes de courses, des to-do list, ce genre de choses. Euh, donc, voilà. Et on a fait une évolution qui est euh, les merge Request. Donc là, en fait, c'est un ticket, mais avec du code attaché. Et on fait une abstraction derrière de... Euh, euh, du gestionnaire de code, donc on utilise euh, Mercurial, mais on a, bien sûr on va implémenter Git, parce que c'est quand même le plus populaire. Et, euh, et donc voilà, ça permet d'avoir euh, euh, le code Mercurial apparaître à côté d'un ticket, de faire le, les commentaires, la revue de code, etc. et, euh, et de travailler dessus, et c'est intégré à JP. C'est-à-dire qu'on peut très facilement euh, récupérer ou faire une requête de merge depuis JP sans même avoir à connaître les commandes de, de Mercurial. Euh, et la télécommande, alors attendez, j'ai déjà vous montré ça, hein, tout ce dont on a parlé. Euh, il me reste combien de temps là ouais, Ça va. J'espère qu'on un peu de temps pour les questions. Alors... Euh... en fait c'est un blog avec euh, avec différents sujets donc bah, vous savez ce que c'est que des forums, hein. je ne vais pas vous l'apprendre mais c'est juste pour vous montrer que c'est euh, euh, c'est juste une vue différente en fait et euh, c'est aussi possible de faire des, des, des euh, hiérarchies différentes selon la langue si on veut un forum en français, un forum en anglais etc euh, le partage des fichiers alors ici j'ai un composant donc ça c'est le côté euh, euh, mini Mini euh, Next Club. Euh, donc voilà avec les différentes photos. Et là je vais mettre en mode. Alors ça c'est pas encore accessible depuis l'interface. Vous change l'url pour l'instant. Euh, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là c'est en mode euh, album photo. Donc les photos sont un peu plus grosses. Et c'est possible en dessous de commenter euh, de commenter les les photos. Donc voilà. L'idée c'est d'avoir un truc assez simple avec une gestion des permissions. Si on veut partager les photos avec sa famille. et et euh, voilà, c'est possible. Euh, alors, pour le partage du fichier, euh, je vais vous montrer... Ok, donc là, avec donc j'ai deux comptes. J'ai Gofi, celui qui est connecté ici, et Louise qui est à, à notre compte. Et donc, Louise vient de partager euh, un fichier vidéo. Donc là, j'ai le fichier vidéo qui apparaît dans mon navigateur. Donc je peux accéder dessus et je peux... Euh, je peux ouvrir une vidéo. Voilà, elle partager directement et très simplement. Euh... Alors, je vais vous montrer la même chose rapidement avec Kagoo. Il est encore ouvert. Alors, on va le faire avec... Donc, sur Kagoo, ici, j'ai mes fichiers qui sont partagés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, si je filtrais sur les vidéos... Ops donc voilà, si je veux enlever le partage je clique dessus, je l'enlève si je veux le refaire, c'est très simple je clique, je fais partager et je décide que je veux partager avec Gofi et j'ai mes vidéos qui sont partagées directement ici donc voilà euh, les événements bah ici par exemple j'ai fait un événement euh, pour le repas de la, la PyCon. Euh, j'avais un ancien événement ici, je peux avoir la liste des euh, on ne voit pas voilà, je peux avoir la liste des gens qui vont venir, le total, inviter, inviter des gens. On peut inviter des gens en dehors du réseau hein, par, par mail, envoyer du blog, euh, voilà, lire, lire les messages de blog, euh, passer, etc. etc. Euh, donc les tickets. Euh, alors les tickets, il y a un petit souci de performance à régler c'est un petit peu long démarrage mais donc voilà on a ici tous les tickets et euh, avec euh, voilà ça c'est classique et ici les merge request donc c'est une version euh, euh, c'est une version en fait améliorée du ticket avec la possibilité d'attacher un patch et de euh, et de commenter derrière euh, donc voilà Ok, alors la télécommande, ça c'est une chose qui a été rajoutée euh, récemment. Donc ça, je vais vous montrer avec le téléphone. Donc revenons à nos vidéos. Alors, imaginons que je lise une vidéo. Ok, alors je vais... Donc ça, c'est mon téléphone. Et ici, j'ai ma vidéo derrière. Donc sur le téléphone, je lance Kagou. Euh, donc j'ai une icône ici, euh, remote control. Euh, Est-ce que. Ah oui, ils ne sont pas connectés, ça va pas marcher. Donc, refaisons. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais juste sur mon mode euh, télécommande. Donc ici, vous voyez, j'ai euh, mon icône VLC qui apparaît. Je vais dessus. Et donc, voilà, il détecte qu'il y a VLC qui était lancé sur la machine et je peux la contrôler depuis mon canapé, sans problème, euh, depuis. Donc, voilà. Alors, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de fonctionnalités que, que je montre. Je sais que c'est un petit peu assommant. L'idée, c'était juste pour vous, pour vous donner un peu... Euh, euh, un aperçu, on est encore loin d'avoir fait le tour des fonctionnalités pour vous montrer en fait c'est un outil qui gère vraiment tout ce qui est la communication, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, après c'est possible de se concentrer uniquement sur une fonctionnalité ou une autre, euh, mais voilà l'idée c'est de pouvoir piloter facilement tout ce qui est XMPP etc. Euh, via, via Python, donc euh, il y a d'autres fonctionnalités, possibilité de s'authentifier euh, sans mot de passe, d'envoyer de, euh, de euh, un chat à distance, euh, de retrouver des avatars un peu comme Gravatar, euh, de faire des hooks, ça c'est peut-être intéressant quand même C'est euh, à expliquer euh, plus en détail, c'est euh, la possibilité d'attacher des morceaux de code ou des commandes à des événements. Par exemple, je euh, reçois un, un message de blog, boum, ça va me lancer mon script. Euh, Quelqu'un se connecte à, à mon salon euh, ou dit quelque chose dans le salon, ça va lancer un événement, ça va lancer mon, mon script. Et euh, donc voilà, ça permet de lier assez facilement des événements euh, à des choses. Donc. Alors, on est dans la... ça va Je ne vous pas trop euh, assommé, vous l'air un peu <rire> endormi. Euh, donc, rapidement, enfin euh, rapidement j'espère, euh, la, la deuxième partie, c'est donc à propos de, du framework web. Donc, un nouveau framework web, en fait, qui est basé sur l'Ibervia, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, euh, donc, c'est une nouveauté pour cette version. Donc, pourquoi faire un nouveau framework web bah, C'était venu assez naturellement, et l'idée c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que les sites qu'on fait, sans effort, vont être capables de communiquer entre eux. Euh, donc fédérés, décentralisés, etc. Donc on est basé sur XMPP. Euh, le, multilingue, euh, le multilingue est géré naturellement, alors c'est géré par XML, donc par XMPP, et euh, par Jinja. Donc c'est très facile de faire euh, différentes langues. Et il y a des composants qui sont déjà prêts. Euh, pour tout ce qui est gestion de comptes, euh, de permissions, euh, de commentaires, de menus, etc. Le dynamisme est géré aussi facilement. C'est-à-dire si on a une page qu'on veut mettre à jour en cas d'événement, on a une commande qui va activer en fait, euh, facilement des, des commandes et, et en arrière-plan mettre des, euh, des, euh, euh, web, euh, euh, des websockets. J'ai un trou. Sockets. Euh, comme vous l'avez vu, ça marche sans JavaScript, on a un moteur de thème très puissant et donc c'est intégré à tout le reste de l'écosystème. On a quelques outils à disponibilité, on a un framework CSS, alors c'est possible d'utiliser absolument votre propre framework, c'est possible d'utiliser du React, Angular, etc. si vous voulez, mais on a des composants de base euh, dedans et donc voilà, c'est fait pour utiliser facilement et XMPP, il y a plus de 400 extensions et on peut en rajouter donc on peut l'adapter à tout. Alors, il y a aussi une idée, c'est que dans XMPP, il y a ce qu'on appelle PubSub. Euh, c'est euh, en gros la base de données de XMPP, et, euh, et qui est décentralisée, et qui permet aussi d'envoyer de, des notifications euh, quand il y a des changements sur cette base de données. Donc voilà, ça c'est intégré, c'est utilisé à la place d'une base de données, à la place de MySQL ou PostgreSQL, on va utiliser euh, XMPP, et on aura quelque chose de naturellement décentralisé. Alors, on va essayer de faire une petite démo, euh, pour créer un hello world avec le site alors alors j'ai un petit peu préparé donc j'ai un répertoire bon ça on peut le fermer donc j'ai créé un répertoire euh, Pycon donc euh, on voit pas grand chose ok c'est mieux euh, donc l'architecture de base donc, dans un répertoire pour un site euh, c'est voilà, c'est mieux. Euh, donc voilà, vous avez ces trois dossiers. Donc ça, c'est tout ce qui est traduction, euh, internationalisation. Ça, c'est tout ce qui est code Python. Et ça, c'est les templates euh, Jinja. Donc on va créer un template. Alors, dans les templates, après, on a les différents thèmes. Donc là, on a le thème par défaut. Je ne sais pas si on ne voit pas très bien hein, en bleu. Euh, donc il y a le thème par défaut. Euh, alors. Euh, donc qui sera, qui sera le, le thème principal de, de votre site. Euh, donc l'idée c'est que je crée une page Hello World. Voilà, ça a l'air d'aller. Euh, donc ici, c'est du Jinja. Ensuite, je vais créer une page qui va utiliser ce template. J'avais déjà fait un essai quand j'ai répété la conf. Donc pour le code, euh, pour la partie euh, Python, à chaque fois on crée un fichier qui s'appelle page_meta.py et dedans on a au début une partie où on déclare ce qu'on veut faire. Donc ici en fait je veux juste utiliser le template euh, hellohtml Hello et c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire dans la partie euh, Python. Euh... donc ici vous avez la partie euh, Python à droite et, euh, et le script euh, à côté et bon j'ai l'ai préconfiguré hein, pour euh, juste gagner un peu de temps ah. petit détail ça gère pas Voilà, il gère, pas encore, euh, il gère quand on change un template mais pas encore quand on change le code donc je suis obligé de relancer à chaque fois le, le, dé, le genre de petits détails qui vont se régler petit à petit. Et donc voilà, le Hello World qui s'est fait, donc vous l'avez vu en, très simplement. Et donc là où euh, XMPP va être intéressant, j'importe les, euh, les constantes, en fait, qui me servent juste à avoir... Je veux juste limiter l'accès à ceux qui ont un compte XMPP. Donc, je fais... Voilà, donc là, j'ai différents accès. Donc, ici, j'ai une constante qui me dit tous ceux qui ont un profil XMPP, donc un compte XMPP, en fait, euh, peuvent se connecter. Donc, par exemple, uniquement les employés d'une entreprise ou ce genre de choses. Euh, donc, encore une fois, pour l'instant, il faut que je redémarre. Ça, c'est un truc qui va se changer par la suite et donc maintenant quand je vais me connecter automatiquement j'ai une boîte de login qui demande de me connecter avec euh, avec un compte je peux plus me connecter je peux c'est plus disponible euh, publiquement et donc si je me connecte c'est bon alors après si je veux par exemple Si je veux, par exemple, euh, utiliser des variables internes, c'est assez facile. Donc voilà, l'idée, c'est que là, maintenant, je suis connecté avec un compte XMPP et je peux facilement communiquer euh, avec le monde extérieur. Je peux avoir des comptes qui sont administrateurs, donc qui vont avoir accès uniquement à la partie administrateur. Euh, voilà, et puis je peux faire tout, tout ce que permet de faire du XMPP, les commentaires, etc. etc. Et je crois que j'ai fermé. les. Non, je n'ai pas fermé. OK, c'est bon. Ah, bah, c'est craché. Ah Euh, donc voilà, on arrive au bout de, de la conférence. Donc, euh, dans les choses à venir, on va avoir de la visioconférence qui est prévue, euh, pas pour la version à venir, euh, salle d'après, euh, des passerelles, notamment ActivityPub qui est très à la mode en ce moment, WebSub, etc. Donc là, on a déjà tout, toute l'architecture pour faire des passerelles facilement. Une intégration plus poussée sur le bureau euh, pour tout ce qui est ouverture de fichiers, euh, gestion des URL, etc. Euh, donc vous avez vu avec les tickets de l'Emerge l'idée c'est de faire une forge décentralisée, donc une espèce de euh, GitHub ou GitLab euh, basée sur XMPP, avec euh, la possibilité de ne pas avoir besoin de créer un compte à chaque fois, on peut avoir les commentaires d'un côté, les tickets euh, ailleurs, enfin bon c'est assez, assez simple, enfin c'est assez, assez puissant je veux dire. Et après, euh, de, euh, une intégration des conteneurs Docker euh, à l'XC, ça ce sera pour faire des tests automatisés euh, euh, à la Travis ou ce genre de choses. Euh, après, voilà, édition de texte collaboratif tableau blanc, etc. Ce n'est pas les idées qui manquent. Et euh, côté euh, framework web, on va intégrer euh, Briton et Transcript. Donc ça, c'est pour remplacer Pyjama. Briton et Transcript, c'est quoi Ce sont deux projets qui permettent de faire du Python côté navigateur. Donc le premier, c'est un interprète Python euh, écrit en JavaScript. Donc vous pouvez faire du Python à l'intérieur du navigateur. C'est un peu lourd, mais ça, ça, ça donne accès à une console complète Python en interne, c'est très intéressant. Transcript, lui, il va transpiler du Python en JavaScript, donc c'est beaucoup plus performant. Et ça peut être utilisé voilà, pour coder, euh, euh, pour développer la, la partie web en Python aussi, euh, sans une ligne de JavaScript. Euh, et après, faire un ORM PubSub, l'idée, c'est d'avoir créé une classe ben, comme euh, SQL Alchemy ou euh, l'ORM de Django. Euh, donc de faire une classe et de euh, dire oh, j'ai un entier, une string, etc. Et ça va être utilisé euh, directement avec Pepsub, XMPP et voilà ce qu'on trouve classiquement dans les, euh, dans les frameworks web. Euh, sinon, on va essayer de mettre en place un modèle économique. Pour l'instant, on travaille sur le temps libre. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail en plus, du, en plus de, de notre travail salarié. C'est difficile, euh, c'est fatigant. Et donc, euh, on va essayer de développer un modèle. Alors, on a plusieurs idées en tête. Il faut voir maintenant euh, ce qui va être possible de faire pour travailler à plein temps. Et bien sûr, euh, notre euh, côté politisé, on va essayer de faire ça en coopérative autogérée. Donc ici, vous avez les liens utiles, hein, le site officiel. Euh, si vous voulez l'installer, vous avez l'instruction sur le wiki. Si vous êtes en d'aide, on a un salon XMPP euh, ici. Et si vous voulez nous aider, on cherche euh, des développeurs bon, comme tout le monde, des impacteurs. On, on a des gens qui impactent, euh, c'est disponible sur Arch Linux, euh, sur Debian, c'est en train impacté mais ils ont besoin d'aide. On a être sur euh, Red Hat, Fedora, tout ça. On a un pack en cours, euh, quasiment, euh, quasiment bon. On a quelqu'un qui travaille sur euh, Why you know Host aussi pour la partie web. Mais on aimerait bien avoir un peu plus de gens euh, pour nous aider à diffuser parce qu'on est très peu connu alors que c'est quand même un projet assez, assez gros. Vous vous en êtes rendu compte, on attendait sur le design et sur le, le graphisme, euh, sur la doc, euh, les traductions, etc. Et merci à vous, et je ne sais pas combien de temps on a pour les questions. 15 minutes. On a 15 minutes pour les questions, donc merci à vous. On va bien répéter la question. Euh, oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions ah, Ouais. Euh, je voulais savoir comment est-ce que c'est chargé en fait. Est-ce que c'est un module qui est chargé par... Ouais, c'est chargé comme un module. En fait, il va parcourir... Euh, donc, J'ai fait une conf, je ne l'ai pas montrer parce que c'est déjà <rire> beaucoup de choses d'un coup. Mais euh, en gros, qui indique le chemin où j'ai mon, mon site. Après, il va, il va chercher dans le sous-dossier « page ». Et il va chercher tous les tous les dossiers qui ont un page, point, un page underscore meta.py et il va les charger et ça va être le site. Après tu peux aussi donner des noms à tes sites quand tu veux les retrouver, etc. Enfin il y a, il y a pas mal de choses qui sont possibles après. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de casser les dents à, à coder la partie euh, JavaScript avec du briton Parce que. Euh, mmh. en fait, Alors, c'est pour ça qu'on a, on, y a les pages simples maintenant, parce que ça, où il y a une fonctionnalité par, truc. en fait le tout c'est surtout l'intégrer au framework web. Je sais pas, je suis pas encore certain qu'on va l'utiliser nous-mêmes parce qu'on a on l'expérience avec Pyjama. Euh, Pyjama a plus été maintenu parce qu'ils ont eu des, des conflits politiques et enfin c'était un peu n'importe quand, En plus ils, ils, étaient, ils, sont, ils étaient, restés bloqués, enfin ils restent bloqués sur Python 2. Euh, donc ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas se bloquer soit que sur briton soit que sur Transcript euh, on va l'intégrer au framework je ne suis pas sûr qu'on va l'utiliser nous mêmes mais euh, sinon de toute façon euh, ce ne sera pas beaucoup beaucoup de code parce qu'on a beaucoup de code qui est euh, factorisé entre les front parce que tous les frontaux sont en Python donc on a une partie commune donc ça là il ne faudra pas la refaire et après, on fera, si on fait du briton, on euh, ne fera pas énormément de code. Enfin, C'est-à-dire que si demain, le briton euh, disparaît, ou si c'est trop lourd, etc., on ne va pas insister. Euh... Ah oui, ça commence toujours petit, en fait, les trucs. Et là, si vous utilisez un truc comme ça, vous repartez en 1995 pour du code de frontière. Euh, ouais, fait... mais d'un autre côté, euh, parce que... Je ne pas prendre plus de c'est pas même plus pratique. <rire> Non, non, mais fait, de toute façon là, on fait euh, dans, les dans les pages, il y a, il y a du JS... Euh, euh, et oui, Vue... Je, euh, de toute façon, ce n'est pas, pas du tout exclu qu'on inclut aussi des, des frameworks euh, JavaScript. Hein. Surtout Vue, justement, il, il a... Enfin, je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais il est assez, assez réputé. Euh, maintenant, Britton, ce qui est intéressant, c'est que tu as la console euh, Python. Et je pense notamment à la communauté scientifique euh, qui travaille beaucoup avec Python ça pourrait être intéressant de pouvoir euh, afficher des graphes, faire des formules, etc. en Python directement dans le navigateur, donc ça peut avoir un intérêt. Maintenant on. Toutes on... les c'est pas compatible avec les libs JS. faut Ah j'ai complètement bien répété la question d'ailleurs. Euh donc pour ceux qui lisent le transcript euh, ou qui voient après le, la question c'était est-ce qu'on n'a pas peur de se casser les dents avec Python? Euh, VGS c'est mieux le javascript c'est super et, et Python c'est nul euh... <rire> non c'est pas ça je sais <rire> non, non mais euh, de toute façon on fera, pas, euh, on, on, fera pas, euh, on mettra pas tous nos œufs dans Python. Python c'est juste un truc en plus éventuellement est, euh... là on s'est vraiment reparti avec les, les pages Libervia avec du code minimal euh, un javascript minimal et euh, la plupart des choses faites en, en backend. En fait euh, le truc de fond, je vais parler de côté vous je Je trouve que le, le front-end bah, comme vous l'avez dit là il n'est pas super euh, beau et il y a un problème de, de, de design ou peut-être d'ergonomie et euh, mais ça c'est plus du côté de CSS, c'est parce qu'on fait le propre framework web, c'est sûr si on utilisait euh, Bootstrap ou Bulma, ce serait... Oui, je sais que c'est notre, notre gros problème, mais c'est aussi pour ça que je, que, euh, que je, je, je relance un appel, euh, <rire> s'il y a des gens qui peuvent nous aider là-dessus. Parce que euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on euh, on fait aussi des composants qui vont être ré réutilisables, donc on, on, on refait aussi pour que ce soit intégré à notre solution. Euh, après, euh, le, ça, ça prend beaucoup de temps de faire un, une, un design, enfin euh, c'est un métier, hein. nous on est développeurs, on fait ça sur notre temps libre, tout ça c'est euh, des, des, des jours et des jours, de. enfin euh, ça fait 10 ans hein, que est, ce projet a commencé, c'est euh, des migraines, c des, c ça joue aussi sur la santé au bout d'un moment. Euh, donc voilà en fait c est, c est, il nous faudrait de la, de là dessus Mais, parce que nous on ne peut pas non plus passer euh, des jours à, à travailler ça on peut peut-être peut réutiliser des voilà, bootstrap ou boulema ou euh, etc c'est des options à avoir euh, oui euh, tu nous as présenté un certain nombre de produits euh, JP, etc. Mm -hmm. euh, salut à toi est-ce que, est que le, le base de code est la même pour l'ensemble de ces produits ou pas Parce que tu m'as... Quand tu as démontré au début, tu as mmh. des avec tes plugins, et machin, et est-ce Je... que c'est commun -ce que... Je... Euh, Alors la question c'est, il euh, y a différents projets qui ont été es montrés ouais. est-ce que il y a du... c'est factorisé en fait, est-ce qu'il y a du code ouais. en commun et, euh... Alors j'ai juste remontré le schéma du début euh, pour qu'on ait... ce soit un peu plus visuel de Salut à toi euh, oui, oui, oui, donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, euh, bon, on a déjà cette partie-là, la plupart du métier, elle est dans le back-end, donc elle est commune à tous les frontaux. Donc ça, c'est l'essentiel. Après, il y a aussi du code qui se répète quand même, euh, parce qu'il y a des choses qui se font, notamment le, tout ce qui est liste de contact, qu'on appelle roster en hein, XAPP, elle est, euh, elle est en cache côté front-end, parce que, bon, enfin, c'est pas très coûteux de faire un appel, mais bon, c'est quand même pratique. Donc, en fait, ici, euh, c'est pas indiqué sur le schéma, ce qui est simplifié, mais on a un module commun, euh, qu'on utilise et c'est pour ça à la base quand même la partie web on l'avait faite en Python parce que ça permettait de réutiliser ce module et d'avoir donc une partie mi minimale et, et du coup les libs sont séparés euh. est-ce que je peux faire un pip install euh, du back-end euh, alors la question c'est est-ce que du coup séparé, les libs sont séparés oui le back-end est entièrement séparé euh, en fait, c'est même euh, là tout, toute l'API, euh, n'importe quel langage euh, qui implémente des bus, c'est-à-dire tous les langages, euh, peuvent faire des appels, il y a une API. Euh, et donc, on peut, on peut complètement oublier cette partie-là et faire son propre truc. Après pour ce qui est du script je, peux, je conseille d'utiliser JP parce que c'est encore plus haut niveau donc ça facilite la vie. Ou, ou sinon il y a aussi de toute façon des tas de, des tas de bibliothèques XMPP qui seront compatibles. Hein. On est compatible, je n'ai pas précisé, mais on est compatible avec Movim, on est compa... Enfin Movim c'est le seul autre truc qui fait du, du blog. Euh, mais on est compatible avec Conversation, Gajim, etc. etc. Euh... <rire> juste parce que c'est pas encore posé la question. Euh, imaginons que la partie qui m'intéresse soit juste la télécommande. Ouais. Est-ce que, est, enfin, est que je peux installer juste cette partie-là ou est-ce que je dois installer tout ça bien est tout est très Alors la question c'est imaginons que j'ai besoin que du téléphone, euh, que de la partie téléphone, euh, est-ce que je peux euh, installer que cette partie-là Alors pour l'instant on, on installe tout mais tout est fait en plugin, tout est très, très modulable. Donc après, il suffit de, pour l'instant d'effacer les fichiers, mais on peut l'automatiser par la suite, hein, si ça intéresse des gens. Et justement, j'ai une discussion hier, on était boire une bière avec les développeurs de, de Kiwi, et ils me disaient aussi que euh, ça fait beaucoup de choses, euh, c'est intéressant, mais c'est compliqué pour un utilisateur, et s'il y avait que la télécommande, que le blog, ce serait mieux. Donc c'est euh, quelque chose à, à explorer. Euh, donc, euh, mais c'est possible il suffit, il suffit de supprimer le plugin et ça s'adapte mm -hmm. ça ne va pas, faire la, pas afficher le, le truc donc après il y avait tu, tu voulais, tu voulais, tu euh. euh, est-ce que euh, l'architecture permet de scaler s'il y a une grande structure qui veut utiliser ce projet alors c'est pas ce qu'on cherche à faire euh, nous on préfère avoir des petites structures d'une centaine parce qu'on veut que ce soit décentralisé justement maintenant de toute façon c'est géré par le serveur XMPP euh, de, et, euh, dedans il y a ijabberd qui a été utilisé par un petit projet qu'on s'appelait WhatsApp ou un truc comme ça et euh, c'était du XMPP à la base enfin euh, ils ont un peu modifié mais c'est capable de gérer des, des, des, des, des millions, des dizaines de millions de connexions simultanées et euh, ça ne devrait pas spécialement nous impacter euh, voilà. mais après nous on préfère qu'il y ait des plus petites euh, euh, des plus petites instances enfin euh, c'est pas notre but qu'il y ait un million de personnes euh, sur un site parce qu'on euh, perdrait un peu ce qu'on qu cherche à avoir euh, oui euh, dans ma boîte où je travaille je verrais bien l'unité pour qu'on commence à utiliser celui-là toi mm -hmm. Donc, cependant on a un certain besoin d'utiliser Slack alors, cela qui sont très très cool parce qu'ils avaient une passerelle XMPP qu'ils ont dit un jour, ben bah non, on veut plus. Et hier ils ont coupé aussi. Et euh, il <rire> n'y a évidemment aucun problème technique parce que tout ce que fait cela, qu'on peut largement le faire en XMPP sans souci, c'est juste qu'ils ont envie de garder le contrôle sur les utilisateurs. Euh, maintenant, euh, oui, c'est techniquement possible sans aucun souci. Euh, au passage, il y a Spectrum 2 qui est des passerelles XMPP qui, qui gère tout ce que gère purple Donc ça fait déjà un bon paquet de... Euh, après, ce qui peut être gênant, c'est au niveau des conditions d'utilisation. Parce que si on utilise une API, mais qu'on ne peut l'utiliser que euh, 10 appels par heure ou un truc comme ça, ça va être gênant. Donc c'est pas des problèmes techniques, c'est encore des problèmes euh, légaux. Ouais. Euh, D'autres questions Oui Question bête, euh, toujours dans l'idée de, moi je suis dans un laboratoire de recherche pour mettre en place ça. Donc euh, si je comprends, il faut un serveur SMTP. Euh, ça demande à peu près quoi comme euh, une ressource, on va dire, à mettre en œuvre pour... En euh, alors, ressource... alors, oh, alors, quelques dizaines, c'est... Oui, qu après, on n'a pas, on a pas oui. fait de mesure et puis on n'a pas encore optimisé sur Salut à toi parce qu'on on, on, on, on, on, on a encore là, encore la stabilisation à faire. Euh, après, c'est encore une fois, c'est beaucoup le serveur. Euh, donc là, il y a ProSody par exemple, qui est très léger, euh, qui est en lui a et ça tourne sur des Raspberry Pi, donc il n'y a aucun souci. À euh, quelques dizaines, il ne devrait y avoir aucun souci. Euh. ça dans un point de truc, ou... Ah oui oui bien sûr on peut en plus c'est pareil c'est tellement de possibilités avec XMPP s'il y a un port qui est bloqué comme euh, ici on peut toujours passer par le port 80 ou euh, okay. c'est enfin c'est très très souple de DNA, être... euh, oui on peut alors il y a un port par défaut mais euh... le port de DNA, de DNA, si... ouais le, les enregistrements à service, et c'est bon, bon après ça c'est c'est expliqué sur le site de XMPP de toute façon et, euh... Et enfin voilà quoi. Euh, j'ai cru voir un doigt mais je ne suis pas sûr. non enfin, J'ai eu plein de doigts mais je viens de enlever. Oui. Euh... C'est quoi la partie décentralisée bah, C'est euh, toute euh, tout XMPP. Euh, comment Au niveau de. Pas euh... dans l'architecture parce que j'ai l'impression qu'il y a des fontaines là qui sont hein. euh, Ça se dé décentralise à ce niveau-là. Ouais, du coup c'est centralisé, c'est pas décentralisé Bah si, c'est décentralisé. Bien sûr que si. Ça, ça peut communiquer avec, c'est pas un serveur, ça hein, communique avec d'autres serveurs. En fait, il y en a souvent, dire « oh, mais c'est vachement mieux de faire des trucs entièrement peer-to-peer, -peer, etc. Alors, d'une part, euh, je vais vous donner une recette pour transformer euh, ça en. Parce que. Euh, en ça, avec des serveurs, en un truc peer-to-peer, -peer. on prend le serveur, on met là, on met un seul utilisateur, et on a un truc entièrement peer-to-peer. -peer. Maintenant, pourquoi c'est pas une bonne idée C'est parce que si on a un serveur séparé, c'est que ça permet euh, de gérer euh, tout un tas de choses que le client n'a pas à gérer. Euh, donc, qui gère des choses, ça veut dire des ressources euh, réseau, ça veut dire des ressources mémoire, ça veut dire des ressources processeur. Euh, on a vu le truc. Hein, c Tox, par exemple, c'est un projet qui est entièrement euh, décentralisé. Ils n'ont pas de client correct sur mobile parce que le mobile, il doit gérer tous les, tous les accès réseau, tous les sites, tous les ça. Alors après, ça, ça peut devenir compliqué. Il hein. peut y avoir des, des super nœuds, etc. Mais il n'y a pas de réseau. Y a, y a, on a encore personne qui a réussi à avoir un truc vraiment correct, en entièrement peer-to-peer. -peer, et de toute façon, XMPP, on pourra toujours ramener le serveur de ce côté-là et le transformer en entièrement peer-to-peer. -peer. Mais sinon, c'est décentralisé. Il n'y a aucun problème. On peut communiquer avec d'autres serveurs intéressant pour le schéma de mettre plusieurs serveurs. Euh, oui, oui, oui. On peut mettre un, on mettre plusieurs, comme ça on peut comprendre que chaque SST peut communiquer avec plusieurs serveurs. j'y penserai pour le, la prochaine fois. Oh, J'ai plus que deux minutes, alors il y a peut-être une question ou deux max. Si... Euh, ah, bon, bah alors les deux questions et puis après on, on arrête. Euh, oui ou non Pip install Libervia, alors euh, depuis récemment oui, maintenant euh, c'est récent donc euh, il y a encore des petits soucis à régler, ça se stabilise hein. là pareil, pareil, si vous allez aller sur le serveur de démo Libervia.org euh, dernier coup, hier il y a quelqu'un qui a créé un compte ça fait une erreur tout de suite, euh, prenez pas peur c'est encore plein de bugs, euh, là on a le but c'est de stabiliser Alors, on pensait la rentrée, je pense sera plus pour Noël maintenant, mais et voilà et donc la dernière question il euh, y a plein de fonctionnalités, ça a l'air super cool vous n'avez pas peur du futur clip de ça devient un truc euh, bah Justement, ça a été très compartimenté pour que ce ne soit pas immanenable. Alors, en fait, on a une, on a une philosophie où euh, on fait tout en petits morceaux, et aussi on fait toujours une implémentation naïve d'abord pour que ça marche, après on optimise et après on fait les choses. Mais euh, on n'a pas peur du refactoring non plus, et, euh, non, non c'est très compartimenté donc euh, ça devrait pas être un problème à maintenir euh, à l'avenir. Donc voilà, on a plus de temps, on peut toujours discuter après s'il y en a qui veulent euh, ou s'il y en a qui viennent au restaurant soir, euh, j'en serai. Donc voilà, et merci beaucoup d'être venu et bonne journée.